Prince Charmant, l'amour avec un grand A, c'est peut-être ça la résolution qui pourrait être prise pour le début d'année. L'important c'est de se sentir bien dans la relation dans laquelle on est et ça serait dommage effectivement de, de vouloir rester sur, euh, sur des choses très idéalisées comme on peut voir dans les films et passer à côté de jolies rencontres juste parce que ça ressemble pas à la rencontre de films. Pour le coup il y a une vraie influence des, des films et des séries parce que j'ai grandi en étant bercée à ça. Mmh. Prince Charmant, L'amour avec un grand A. L'amour avec un grand A c'est un beau match, c'est une belle rencontre, c'est un nous qui fait du bien. Tu vois, plutôt d'être focus sur le, le prince qui arrivera. Au départ, c'est ah, nous c'est chouette, cette rencontre elle est chouette. Et puis la deuxième fois c'est chouette, et puis la troisième fois c'est chouette. C'est comme ça que ça démarre l'amour avec un grand A. Je note Elodie. C'est peut-être ça la résolution qui pourrait être prise pour le début d'année. C'est D'être dans une vraie démarche profonde sans se mentir, d'être dans cette ouverture à l'amour. Ok, c'est parti. <rire>